Bonjour à toutes et à tous, Re bonjour Nora. Bonjour. Re bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans le cadre de ce webinaire, dans le cadre de la conférence Open Education Globale Francophone. Un webinaire qu'on a voulu assez, assez interactif et qui aura pour sujet les ressources éducatives libres au défi des technologies immersives. Au niveau des bonnes pratiques, vous avez la possibilité en haut à droite de l'application Livestorm de pouvoir euh, Profitez de la messagerie instantanée via chat et on vous demandera si jamais vous avez des questions euh, qu'on espère nombreuses au cours de la, de la présentation, de profiter du petit onglet euh, « questions ». Bien évidemment, chaque participant pourra poser autant de questions qu'il le veut. Si jamais les questions sont adressées directement à un des intervenants, n'hésitez pas de signaler directement dans la question le, le destinataire de, de, vos, de, vos, de vos préoccupations. Mais les participants pourront aussi participer à, cette, à, ces, à ces questions via des réponses directement. Je vous propose de faire, de commencer la petite présentation avec le sommaire. On a, alors, on l'a voulu guider sur des éléments de contexte, des intervenants. Chacun et Nora et, et Nicolas pourront euh, savoir euh, et présenter de la, des, les conditions de là où ils parlent aujourd'hui, et pour vous montrer également les, les enjeux de, de, de pratique. On enchaînera sur la. la la, la capacité aujourd'hui que offrent les ressources éducatives libres euh, sur leur capacité, notamment sur les, les, les, le, le petit travail des 5R, sur la, la faite de rétention, de réutilisation, de révision, de remixage et de redistribution des pratiques. Enfin, euh, pour ma part, j'entamerai je, je, sur les éléments constitutifs de nos ressources pour les apprentissages immersifs et nous passerons la main à Nicolas sur les stratégies de déploiement de diffusion des ressources immersives. Et enfin, nous terminerons par Nora sur les méthodologies et scénarisation pédagogique, les exemples d'intégration de ressources immersives. On se laissera une bonne petite demi-heure à la fin de notre présentation pour pouvoir répondre à l'intégralité de vos questions. Mais sachez que chaque, à chaque élément, à chaque nouveauté, et à chaque transition de, de, de sujet à porter, nous marquerons un temps et nous vérifierons dans l'onglet questions si jamais vous avez des choses à nous poser. Nora. Oui. Bonjour à tous. Donc moi je suis Nora Van Red de l'Université Lyon 1. Euh, voilà, donc il y a un petit laïus qui, euh, qui donne un peu les grandes lignes des missions du service ICAP, euh, le service dans lequel je, je travaille actuellement, qui est le service d'innovation pédagogique de l'université. Et euh, le but de la présentation tout à l'heure, c'est de vous expliquer un petit peu sur un cas concret, comment on a mis en place la pédagogie immersive au sein de l'université par le déploiement de ressources et d'une salle équipée. Parfait. Nicolas donc je suis le président de France Immersive Learning qui se définit, j'y reviendrai tout à l'heure, comme le premier pôle de compétences dédié aux usages des technologies immersives dans le champ de l'apprenance. Parfait Nicolas, et pour ma part Jérôme suis directeur adjoint chargé des usages du numérique pour l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Et l'idée ici est de vous, enfin, de vous présenter les différents projets, qu'ils soient nationaux ou internationaux, euh, qui euh, m'ont donné l'occasion de co-rédiger euh, des parties euh, sur l'opportunité que pouvaient représenter à la fois les ressources éducatives libres, mais également les euh, situations de, euh, réalité, euh, de réalité virtuelle et de technologie euh, immersive. Euh, pouvoir, euh, on a un petit souci de téléphone. Macram Merci. Euh, pouvoir euh, euh, pouvoir engager cette, cette réflexion et ce webinaire sur le défi euh, qu'apportent qu les apprentissages immersifs euh, au niveau des ressources éducatives libres, c'est bien évidemment euh, vous, euh, vous mettre sous le même chapeau des définitions des, de ces fameuses REL. Euh, que euh, en 2012, l'UNESCO a voulu stabiliser à travers un investissement assez assez conséquent, notamment de profiter de cette, vague, cette, cette grande vague de fonds qui est l'open éducation. Vous aviez bien évidemment cette ces ces, ces, ces là seront euh, euh, envoyés directement à l'intégralité des participants et sachez aussi que la, le webinaire est enregistré et que le lien de la, de, la, de la vidéo vous sera communiqué, bien évidemment, en fin de, en fin de présentation, en fin de, de webinaire. Alors, euh, ce n'est pas parce qu'une ressource est disponible sur, sur, nos différents, euh, sur les différents sites de, de distribution de, de, des ressources qu'elle euh, se positionne comme étant des, des ressources éducatives libres. Pour pouvoir avoir le statut de, ces, de cette ressource éducative libre, il faut forcément que ces, que ces ressources disposent de fameux euh, éléments qui, le, qui permet de pouvoir retenir, de réviser, de remixer, etc. Le contenu. Et bien évidemment, lorsqu'on il s'agit de réfléchir à l'opportunité que, que propose aujourd'hui les ressources les ressources immersives, on est là devant un défi assez assez conséquent, et notamment et Nicolas et Nora vous en parleront un peu plus en détail tout à l'heure sur les, le contenu de ces fameuses de ces fameux de ces fameuses ressources immersives et le défi sur les différents éléments de contexte qu'elles reposent. Je vous ai mis une petite, une petite diapo pour euh, euh, véritablement euh, asseoir définitivement de ce que peut être aujourd'hui une ressource éducative libre. Vous avez euh, cinq, euh, cinq verbes, c'est une stratégie des cinq R, je vous le signalais tout à l'heure en introduction, pouvoir proposer une ressource éducative libre, c'est que cette ressource puisse être à un moment donné, être retenue dans un premier temps, réutilisée, révisée, remixée et redistribuée. Nous avons donc là un cycle d'utilisation qui permet à chaque euh, utilisateur, à chaque remixeur au potentiel, de pouvoir créer de nouvelles épaisseurs à cette ressource et d'en faire finalement une participation assez intéressante et efficace sur la construction des communs numériques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au, en, en bas de notre, de, de notre présentation, on a décidé euh, que l'intégralité de notre contenu était en partage libre on vous demandera simplement, si jamais vous voulez le, la réutiliser, la remixer, etc., par rapport aux 5R présentés précédemment, de pouvoir simplement signaler la paternité de cette œuvre, cette œuvre numérique. Sur la partie euh, sur la partie gauche, euh, vous avez bien donc on a, on a utilisé les, les Creative Commons. Euh, Creative Commons, c'est un webinaire qui est, qui sera complètement dédié sur sur cette sur ces deux jours de conférence. Et n'hésitez pas à vous y inscrire également pour avoir un peu plus de détails sur la labellisation des licences qui sont, qui sont apportées aux documents du commun numérique. Donc, on a voulu cette, cette, cette ressource, bien évidemment, complètement faisant appartenance, pardon, pleine ressource du domaine public. Et euh, quelque chose qui est assez intéressant également à l'étude pour savoir si le, la ressource est en accès et en, en, en, peut avoir le statut de ressource éducative libre, c'est de la poser à l'aune des technologies qui permettent également de leur utilisation. Et c'est bien évidemment aujourd'hui tout le défi, parce que quand on met à disposition une ressource éducative libre sous le statut de la ressource, de la ressource immersive, il faut bien évidemment que la personne qui reçoit cette, ce, ce contenu immersif puisse à un moment donné accéder aux outils d'édition, de permettre également de ne pas trop augmenter le niveau de compétences pour pouvoir aujourd'hui agir sur, cette, sur, cette, sur ce contenu immersif. Bien évidemment, il faut avoir cette utilité de, de modification. Et enfin, et c'est peut-être par, par là qu'on aurait dû commencer, pouvoir accéder à la source. Un, les ingénieurs sur l'UPHF m'ont proposé. Alors, il a, faites attention, il y a une belle faute là. C'est expertise contextuelle sur, la, sur le petit, la petite infographie de gauche. Euh, c'est les éléments de production de la ressource en, en réalité virtuelle alors bien évidemment la réalité virtuelle est une est une partie euh, de ce qu'on de ce qu'on verra tout à l'heure sur les sur les contenus immersifs mais euh, lorsqu'il lorsque vous construisez lorsque vous concevez une ressource une ressource immersive vous êtes euh, au défi de présenter finalement un design un développement et de la création particulière bien, donc bien évidemment lorsque si jamais euh, j'étais intéressé ici à vous envoyer une, une ressource en, complètement immersive euh, pour pouvoir la réutiliser, la modifier, la, la remixer, etc. Vous devriez pouvoir accéder au, au scénario, vous devriez pouvoir accéder au moteur de recherche de son développement, mais également à tous les niveaux de création sur sa modélisation, que ce soit les effets de texture ou les niveaux de, les niveaux de prototypage. Donc, pouvoir partager et pouvoir valider le statut de ressource éducative libre pour des contenus immersifs, c'est bien évidemment donner la possibilité à la personne qui est destinataire de cette ressource de pouvoir avoir un impact sur la scénarisation, sur son développement et sur sa création. Nicolas, je te oui. propose de passer sur la partie déploiement et évangélisation des contenus immersifs. Alors, euh, pardon, j'ai un petit souci de caméra, donc euh, je, on va le faire euh, à l'oral. Euh, donc, effectivement, euh, le, le propos premier euh, du pôle de compétences est euh, de contribuer euh, au passage de la promesse technologique, euh, qui est donc, euh, c'est formidable, la réalité virtuelle, le, le champ des possibles est absolument considérable, à la réalité des usages, qui est euh, comment demain euh, dans toutes vos organisations, vous allez pouvoir, euh, de manière très ordinaire, euh, utiliser ces technologies euh, et, de préférence, avec euh, des contenus open source, mais beaucoup ne le sont pas, on en reparlera, euh, au, au service de, euh, de vos apprenants. Euh, rapidement, pour présenter ce qu'on appelle le pôle de compétences, en fait, c'est une, une structure qui est composée de, de deux, deux organisations qui sont euh, intimement liées. Les, locaux, les deux logos euh, manifestent cette, cette liaison. Il y a tout d'abord une association qui a donc été fondée par les six grands acteurs que vous voyez, dont deux, deux acteurs majeurs de l'enseignement supérieur, que sont le CNAM et l'Université de Paris-Créteil. Et on est bien dans, une, dans un dispositif associatif qui vise essentiellement à faire émerger et rayonner une filière d'excellence française des technologies immersives, car si l'on considère que ces technologies sont une, une partie significative du futur de la formation, de l'orientation, de la collaboration dans tous les domaines. Euh, il est essentiel euh, que euh, la France tienne sa place dans, cette, dans ce contexte, que ce soit pour la production de ces contenus, euh, mais aussi pour leur mise en œuvre dans la vraie vie euh, euh, dans les organisations. Euh, donc, Cette organisation fait un travail, euh, cette association fait un travail très associatif de fédérer euh, les producteurs de contenus, euh, les utilisateurs potentiels de ces contenus, et ils sont, euh, ils sont légion, euh, et aussi euh, les partenaires socio-économiques que sont les branches, les associations ou les fédérations professionnelles, de façon à créer un cercle de confiance. Hein. Euh, la notion pour nous est très importante, hein, euh, qui permet de faire émerger euh, des projets, euh, des besoins, et de se donner les moyens d'y satisfaire. Et pour satisfaire à, à, à l'ensemble des sujets euh, qui sont euh, qui sont clés dans la massification des usages, puisque c'est bien euh, c'est bien l'enjeu, me semble-t-il. Hein, L'association s'est dotée d'une fabrique des usages, qui est donc l'Immersive Learning Lab, qui est à la fois un lieu que nous sommes en train d'investir à Paris, c'est pour ça que la photo du bas est assez sommaire. Enfin, de réinvestir puisque nous venons de déménager à l'occasion du confinement. C'est surtout une équipe très très complémentaire. Je vais vous en parler tout de suite ensuite. Et puis évidemment pour pour cette entreprise, puisque il s'agit d'une société qui appartient à la personne morale associative, donc on reste bien dans un dispositif d'intérêt général et collectif, hein, euh, un modèle économique hein, qui permet d'accompagner euh, les acteurs à travers une offre de, de conseils, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de formation de formateurs hein, et de support à l'usage et à la maintenance hein, pour permettre cette massification des usages qui est aujourd'hui euh, l'enjeu euh, des technologies immersives. Voilà donc comment, euh, comment se, se présente ce pôle de compétences. Et notre conviction est que... Euh, euh, cette, cette ambition de massification des usages est effectivement un projet avec de très forts impacts socio-économiques, bien évidemment dans l'amélioration des dispositifs de, de formation, quel que soit le sujet, mais aussi dans la perspective de faire que les besoins des acteurs français soient satisfaits, de préférence par des entreprises et des organisations françaises ou francophones, de façon à, dans la période particulière qui est la nôtre aujourd'hui, pouvoir fortement contribuer à de la création de valeur et d'emplois dans nos territoires donc on a ces, ce, ce modèle qui permet au pôle de compétences de se présenter comme un médiateur et un tiers de confiance vis-à-vis -vis de l'ensemble des acteurs pour pouvoir avancer vers cette perspective de massification des usages. L'association a été ouverte aux adhésions de tous pendant le premier confinement, avec les difficultés de médiatisation qui sont qui sont celles que vous comprendrez évidemment. Et nous avions l'intention de faire des grosses opérations de lancement de l'association, le confinement nous a un petit peu bloqué. donc aujourd'hui nous en sommes là, et de nombreux autres acteurs, en particulier universitaires, sont en train de, de se préparer à nous rejoindre. Mais nous avons déjà aujourd'hui, en particulier sur les producteurs de contenu, la moitié de l'écosystème français est, est, est parmi les meilleurs d'entre elles. Pour piloter ce dispositif, voici l'équipe qui, qui est en place aujourd'hui. Et vous constaterez, sans, sans rentrer dans le détail des, des profils de, de l'équipe, que nous avons tous des verticales qui sont extrêmement complémentaires. Donc moi, je travaille depuis bientôt 30 ans sur les questions d'éducation et de formation par le numérique. Et euh, les, les personnes qui, qui sont embarquées avec moi dans cette aventure euh, viennent du monde de la culture, de l'industrie et de la santé. Ce qui nous permet d'avoir une position euh, très très centrale euh, sur euh, l'agrégation des besoins de ces univers euh, assez différents, mais euh, sur les, euh, le point commun qui est tous le nôtre, c'est comment est-ce qu'on met euh, à la disposition du développement des compétences, et je préfère d'une manière générale parler plutôt du développement de l'apprenance, c'est-à-dire euh, l'attitude euh, de tout un chacun à chacun à prendre plaisir, à apprendre et à transmettre, on y reviendra, euh, tout au long de sa vie. Et donc, on peut, euh, avec euh, avec ces verticales, être à la conjonction euh, de besoins qui viennent d'univers différents, mais qui sont euh, tous euh, tous convergents. Donc, nous avons aujourd'hui euh, un, un niveau d'expertise euh, euh, assez euh, assez significatif sur ces sujets que je vais vous détailler maintenant. Euh, pour poser un petit peu le, le cadre général, euh, on est, euh, à notre avis, euh, au, au démarrage d'une vraie révolution qu'on appelle la révolution XR. XR, c'est le terme valise, l'acronyme valise pour parler de AR pour la réalité augmentée, VR pour euh, virtuelle, la réalité virtuelle, MR pour la, la, la mixed reality. Euh, voilà, toutes ces technologies, on, on, les, on les compacte dans une, un, un concept qui s'appelle XR et, et qui est euh, pour la décennie qui vient. Euh, le cadre euh, du développement d'une euh, nouvelle dimension de nos activités digitales qui sont, euh, qui sont déjà considérables aujourd'hui, mais qui va permettre euh, de euh, retrouver euh, et d'expanser la sensation de, de collectif, de présence euh, et d'interaction euh, qu'il est difficile de tenir aujourd'hui avec les outils euh, traditionnels que nous impose en particulier le confinement. Donc, euh, euh, utiliser les technologies immersives, c'est, euh, c'est passer dans un univers euh, dans des univers parallèles, des univers supplémentaires, euh, avec euh, euh, deux choses. C'est d'abord de rentrer dans l'écran, on n'est plus euh, sur des écrans 2D qu'on regarde de l'extérieur, mais on rentre euh, dans, dans les dispositifs, euh, quelle que soit leur, leur finalité, on en est partie prenante, et, et surtout, euh, on, en est, euh, on en est partie prenante collectivement. Euh, c'est pour ça que je parle de, de, de l'ubiquité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes confinés euh, et il est possible que cette situation se reproduise. En tous les cas, les choses ne seront plus jamais comme elles sont auparavant, comme elles étaient auparavant. Et dorénavant, l'enjeu, il est effectivement un enjeu ubiquitaire, c'est-à-dire d'être quelque part et de pouvoir rejoindre euh, des collègues, des collaborateurs, des apprenants euh, dans des univers en ayant le sentiment d'être ensemble euh, et d'interagir euh, pour le propos qui nous intéresse de cette relation. Donc, on est euh, euh, euh, on est vraiment au seuil d'une vraie révolution euh, dans laquelle tout est effectivement possible puisqu'on se base sur des technologies dont on voit aujourd'hui euh, la maturité et l'efficacité, en particulier en termes de création de contenu. Euh, L'autre grand intérêt des technologies immersives, euh, c'est que, que ce sont des technologies qui vous mettent debout. Aujourd'hui, on passe énormément de temps euh, assis devant nos ordinateurs et nos écrans. Euh, lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle, bien évidemment, euh, vous pouvez euh, utiliser euh, ce, ce, ce device en étant ainsi, mais euh, le vrai, euh, la vraie dimension, euh, c'est lorsqu'on utilise des casques sidof, on va en reparler, euh, et cette fois-ci, vous vous mettez euh, debout pour interagir avec l'environnement euh, et les personnes. Euh, et surtout, ça permet de le faire collectivement, c'est ce que j'appelle l'ubiquité. Et ça, cette notion, elle est à mon sens absolument essentielle, en particulier euh, dans la perspective qui est celle de confinement aujourd'hui. Mais au-delà de ça... Elle est essentielle parce que euh, euh, ma conviction est que n'importe quelle activité d'apprentissage est avant tout une activité sociale et que euh, pour prendre la pleine mesure de ce qu'on souhaite transmettre, il y a une absolue nécessité à ce que euh, un enseignant, un formateur ou d'une manière plus générale un passeur de, soi, de savoir soit là euh, pour donner euh, du sens, de la perspective, euh, maximiser l'engagement et partager euh, son savoir et, et, et sa passion. Donc la dimension collective de la réalité virtuelle est absolument fondamentale dans le potentiel de ces technologies, même si évidemment elles peuvent être utilisées individuellement. Pour vous démontrer la vision que, que, que je voulais vous présenter, je vais vous proposer deux vidéos assez rapides qui manifestent un peu cette dimension de ce collectif et du champ des possibles des technologies immersives aujourd'hui. Donc on va les faire rapidement, les liens, seront, vous pourrez les regarder, les regarder ensuite. Euh, tout d'abord, euh, euh, euh, une vidéo d'un événement qui, à mon avis, est absolument iconique de ce que l'on peut faire aujourd'hui en collectif et en ubiquité euh, des technologies immersives. Euh, pardon si je fais la promotion d'HTC, mais c'est vraiment euh, aujourd'hui euh, l'événement le plus abouti auquel j'ai eu l'occasion de participer. Je vais couper le son pour que. Donc ça se produisait en mars, en mai cette année. Il fallait se lever à deux heures du matin euh, parce que c'est de Taïwan, Et donc nous étions une cinquantaine de, de, de personnes, euh, euh, plusieurs centaines de personnes euh, et plusieurs milliers en live streaming à assister à cet événement collectif. Donc de le voir en vidéo, euh, c'est toujours un peu, euh, un peu décevant parce que vous n'avez pas cette sensation d'immersion. Mais vous voyez que par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui euh, des classes virtuelles, si ça c'est un échange, le champ des possibles est exactement le même of the media pour, all pour all des classes virtuelles. Et qui Welcome. permet euh, d'une part d'être Conference 2020. de faire une conférence demain une en réalité HTC, virtuelle, mais en the ayant les pouvoirs magiques de la réalité virtuelle en termes de profil et de technologie et de mobilisation uh, d'objets ou uh, de séquences de la réalité tridimensionnelle pour donner corps, uh, consistance et intelligence à n'importe quel produit, à n'importe quel concept intellectuel. Euh, Ce ouais, sont, sont des technologies qui sont euh, extrêmement puissantes où on a vraiment I mean, we'll you le sentiment de sentiment mettre partie prenante d'un événement ou d'un tour et de pouvoir collectivement interagir comme nous le faisons dans la réalité. Je vous propose de regarder plus en détail cette vidéo, même que le un est promotionnel, elle incarne bien cette capacité d'un collectif aussi en to uh, Thank you for being with members uh, sur dans le même ordre, je voulais vous présenter ce travail d'un de mes amis anglais qui s'appelle Michael McDonald we, qui utilise une plateforme anglaise so même s'il est en Pour transmettre l'anglais et tout avec beaucoup d'humour. Let me show you how. This lady, for example, lady, for is traveling, example, with, her young traveling with her young daughter. The daughter is crying, a, daughter lot and is crying a lot and needs help. There's some vocabulary, There's some that, you vocabulary you that you could use. Hello there, madam, are you Hello okay? There, madam, are you Do you, okay? like you like need to provide some, some colouring and pencils, pencils to your, your child to make the paper? journey a bit smoother? No problem. Excellent customer service, Excellent in, English. Customer service in English. Let's, in Let's have English. a look at another Let's example. Voilà, donc je ne je, je veux pas faire plus long euh, pour euh, pour pas euh, plomber le, le timing de la conférence, mais euh, ce que fait Michael McDonald, c'est qu'il utilise des outils, des plateformes qui sont aujourd'hui disponibles euh, pour euh, développer de nouvelles modalités euh, d'apprentissage de, euh, de l'anglais. Et donc, euh, euh, de le faire en collectif, euh, il, il, il propose très souvent des sessions de démonstration pour que vous, alliez, vous puissiez individuellement appréhender euh, la façon dont... Euh, dont euh, ces technologies et ce sentiment de présence euh, permet euh, de, euh, de maximiser euh, le, le, le, le processus de transmission de, de compétences. Euh, Jérôme, j'ai un petit souci parce que je n'ai plus, euh, le, le, euh, euh, j'ai fermé mon média et je n'ai plus euh, la présentation sous les yeux. Ah, merci. Voilà. Donc c'est euh, pour moi et en particulier pour nous, pardon, et, et, et dans la perspective de confinement qui, qui est la nôtre aujourd'hui. Euh, ces outils et ces modalités euh, sont euh, euh, la, les vraies classes virtuelles et le potentiel d'apprendre euh, dans des conditions qui sont euh, bien meilleures euh, ou très complémentaires de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, plutôt très complémentaires de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui avec les outils de digital learning euh, à distance. Très rapidement, mais ne pas sous-estimer l'impact des technologies immersives sur l'ensemble des secteurs. Bien évidemment, la formation, mais tout un tas d'autres domaines avec toujours ce point de convergence, quel que soit le sujet, en particulier pour les domaines de, de la culture, ce point de convergence de développer le plaisir d'apprendre et de découvrir et pour les enseignants, renouveler, augmenter les outils qui permettent de prendre plaisir à transmettre, et ça dans absolument tous les secteurs. Ceci étant euh, notre conviction et, et, et on en revient à la question du libre, c'est que, euh, et de ressources euh, euh, qui, qui peuvent être mises euh, euh, de manière euh, collaborative à destination de, de l'ensemble des apprenants, c'est que le vrai enjeu, c'est pas la technologie. Aujourd'hui, elle, elle commence à être mature à peu près sur euh, tous les segments, même s'il y a des, euh, des verrous technologiques qui, euh, qui, qui existent. Les vrais enjeux euh, pour passer à la massification des usages, hein, à un utilisage ordinaire, d'abord, c'est la qualité pédagogique des contenus avec des médias qui sont aujourd'hui très mal connus, ce qui est normal puisqu'on est sur des, des usages qui sont extrêmement récents. On parle de deux à trois ans maximum pour les premières expérimentations. Donc, la question de la qualité pédagogique et de la capacité des outils à effectivement développer des compétences est un véritable enjeu euh, et la réalité des usages, euh, c'est-à-dire, un, l'adaptation des lieux euh, d'apprentissage quand on parle de lieux physiques pour des technologies qui vous mettent debout et qui vous permettent de vous déplacer. Et au-delà de ça... Euh, euh, la capacité des enseignants et des formateurs à s'approprier ces outils, à être suffisamment confiants dans leur manipulation pour pouvoir les utiliser de manière ordinaire avec leurs apprenants, à notre sens, là sont les vrais enjeux. Un des premiers, un des premiers moyens de, de, de contribuer à cette massification des usages, c'est de permettre à tous, comme on essaye de le faire aujourd'hui, d'avoir un accès... Euh, de, de très bonne qualité à l'ensemble des informations qui existent aujourd'hui et qui sont extrêmement fractionnées. Euh, que ce soit pour des informations euh, techniques, technopédagogiques, euh, de la veille sur ce qui euh, sur ce qui est en train d'arriver, et, euh, et surtout sur euh, qui a déjà fait quoi. Et, et, et Nora vous présentera le remarquable travail qu'ils font aujourd'hui à l'Université de Lyon. Mais on a aujourd'hui quand même quelques difficultés pour savoir où on en est, qui fait quoi, avec quel retour d'expérience. Donc, ça fait plusieurs mois que, que l'on travaille à construire une plateforme digitale de référence qui permettrait d'agréger toutes ces informations de façon à ce qu'elles soient accessibles à l'ensemble des acteurs et qui puissent se saisir du sujet des technologies immersives au service de l'apprenance dans les meilleures conditions possibles. Je pense que là, on a un vrai enjeu de mutualisation de, de, de, des informations et des capacités de tout à chacun. Le vrai enjeu aujourd'hui, il est comment est-ce qu'on déploie Les casques existent, les, les, les contenus commencent à exister. Certains sont open source, beaucoup ne le sont pas, mais en tous les cas, ça existe. Et au fur et à mesure où les acteurs, en particulier de l'enseignement supérieur, vont se saisir de ces technologies et produire des contenus, le vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on passe d'un laboratoire euh, euh, où, euh, où on fait des expérimentations à une diffusion massive dans les universités les centres de formation les cfa les espaces de culture les centres learning euh, des, euh, des des entreprises donc comment est-ce qu'on passe à, la, à à une massification des usages donc comment est-ce qu'on déploie en termes de matériel on est aujourd'hui sur sur une, une accélération qui est très très forte et qui va continuer à, à à, à, à s'accélérer. Mais euh, globalement, on a à peu près euh, ces, euh, ces, ces moyens-là, sachant que l'avenir, il est vraiment sur les casques autonomes, c'est-à-dire euh, des casques qui euh, euh, permettent d'embarquer euh, toute électronique nécessaire et, et d'être très très indépendant euh, des, des infrastructures. Euh, fondamentalement, on a deux types de casques. On a des casques dits 3 degrés de liberté, euh, qui sont des casques contemplatifs, et qui sont très faciles pour un formateur à mettre en œuvre, puisque les gens sont assis, de préférence sur des chaises pivotantes pour avoir une vision à 360 degrés, puisque c'est l'intérêt, mais qui nécessitent assez peu de maîtrise des modalités d'usage, puisque les gens sont assis. Et on leur propose des contenus qui sont soit contemplatifs, soit moyennement interactifs. Euh, il existe depuis, euh, depuis euh, assez peu, hein, depuis 2019, lorsque Oculus Facebook euh, a sorti euh, le premier Quest, des casques dits 6 degrés de liberté, c'est-à-dire qui peuvent vous permettre de vous mettre debout et de vous déplacer dans un, la, la réalité euh, qui correspond à des univers virtuels et qui, là, euh, euh, donne euh, la pleine mesure du, du, de ces technologies. Euh, là, je vous ai proposé trois casques sur ces 6 degrés de liberté, donc euh, l'Oculus, le Microsoft HoloLens, qui est plutôt de la mix-réalité. Euh, on est sur des casques non occultants. Et puis, en, en dernier, le petit, euh, le petit Français euh, qui va aller à notre sens très loin, euh, qui est d'ailleurs membre de France Immersive Learning, qui est Lynx et qui va permettre de mélanger la réalité et la virtualité euh, euh, grâce à un produit euh, conçu et développé en France, ce qui est euh, un, un enjeu très important euh, d'indépendance, en particulier sur le matériel. Et puis, vous avez à l'autre bout des casques filaires qui nécessitent donc un PC puissant avec une grosse carte graphique qui permettront de faire des choses qui sont qui sont différentes, plus ambitieuses, mais qui sont plus complexes à mettre en œuvre. Pour ces technologies, le Wi-Fi et le 5G vont être des clés importantes, en particulier à 5G, parce que si vous vous mettez dans la perspective de déployer un casque autonome avec une quinzaine ou une vingtaine d'apprenants et de pouvoir pousser ou streamer des contenus dans ces casques qui seraient localisés sur des portails ou des plateformes web, euh, toutes les infrastructures Wi-Fi vont s'effondrer à partir de quatre ou cinq casques que vous, ou sur lesquels vous streamez du contenu. Euh, le, le débit s'effondre dans l'état actuel des choses. Donc la 5G va être une clé euh, va être une clé importante euh, pour des déploiements euh, de ces casques autonomes qui sont faciles à mettre en œuvre euh, bien plus que d'autres. Euh, je, je, je parlais de d'une de, de, situation où vous avez 5 à 10 apprenants euh, ou 15. Essayez de vous imaginer que vous êtes formateur, vous êtes en classe par exemple, mais le problème est un peu le même si, si vous êtes dans un système de classe virtuelle, mais restons sur euh, du présentiel. Vous avez en face de vous des apprenants qui ont un casque et vous, vous ne voyez pas en tant que formateur où en sont les apprenants et ce qu'ils font. On peut avoir un retour casque pour un seul, mais pas de tous vos apprenants. Donc nous on a conçu euh, euh, un, un dispositif hein, qui est composé, euh, qui est une solution prête à l'emploi avec deux, deux dispositifs qui sont indépendants de l'un de l'autre, mais dont la clé de voûte est l'application euh, qu'on a appelée CASE, hein, donc casque autonome en situation d'enseignement, qui permet à tout formateur de récupérer le retour écran de tous les casques de ses apprenants de façon à pouvoir voir où ils en sont euh, et les guider euh, dans l'utilisation de matériel qui, euh, pour encore quelques années, ils vont découvrir. Hein et surtout de pouvoir déclencher pour tout le monde la même application au même moment, c'est-à-dire la capacité de piloter une séquence d'apprentissage et de pouvoir utiliser les technologies immersives dans un dispositif que le formateur maîtrise vers la satisfaction des objectifs pédagogiques de cette séquence. Donc, cette application euh, euh, qui euh, qui doit permettre, qui permet en plus de pousser les contenus sur les casques dans la phase de préparation, je vais y revenir tout à l'heure, est absolument clé pour pouvoir euh, passer de la promesse technologique à la réalité des usages. Et pour faire simple, pour ceux qui ne sont pas équipés, on a paqueté ça dans une valise où les casques sont prêts avec un routeur Wi-Fi qui permet de créer une bulle Wi-Fi autonome pour être indépendant de dispositifs de connexion et de faire en sorte que la situation présente que je vais vous expliquer là se réalise. Vous avez un formateur ou un enseignant qui arrive en classe pour faire de la réalité avec ses élèves, il ouvre la valise, il la branche, il prend la tablette, il connecte les casques, il distribue les casques aux élèves, il lance l'application qu'il veut utiliser pour tout le monde et ça fonctionne et c'est simple. Et ça, c'est vraiment une clé, une clé de déploiement. Dans la perspective, là, on est sur un déploiement dans une classe avec un formateur. Il y a une vraie nécessité à aller, à aller beaucoup plus loin si on veut euh, satisfaire à la perspective d'usage euh, ordinaire euh, dans tous les lieux de transmission de savoir. Donc, effectivement, on a euh, un système matériel hein, qui, qui est donc, puisqu'on le pilote, euh, maîtrisé et facile à administrer et à, à dépanner. On a cette application qui permet de, de, de rendre la vie facile aux formateurs et de pouvoir faire ce qu'ils espéraient pouvoir faire avec des technologies qu'aujourd'hui ils ne contrôlent pas. Il y a un vrai besoin de ce qu'on appelle un VRDM, c'est-à-dire un, un, un système qui permet de gérer des flottes de casques, aussi bien matériel pour les mises à jour que pour mettre à jour les contenus sur les casques. Aujourd'hui, euh, on trouve dans les universités, à peu près dans, dans beaucoup d'endroits, euh, des premiers déploiements avec l'A5-6 casques euh, sur le même site, peut-être une dizaine au maximum. Mais, mais projetez-vous à six mois, à un an ou à deux ans, lorsque vous allez avoir plusieurs centaines de casques qui seront répartis dans plusieurs sites de vos universités. Euh, la mise à jour et le maintien de ces, de, de ces casques en fonctionnement et le fait d'avoir des contenus qui soient homogènes dessus, voire de gérer les utilisateurs, c'est un énorme enjeu de déploiement. Et le vrai, et ça c'est, ça passe par par ce, ce qu'on appelle ce VRDM, c'est la capacité à gérer des flottes de casques. Donc là, on est sur sur une modalité qui est un vrai pivot sur la capacité à déployer. Et on va aller encore un petit peu plus loin, c'est que à partir du moment où euh, une multiplicité de contenus dans des disciplines très différentes vont être disponibles, produits par votre université ou votre organisation. Euh, euh, produit par des communautés qui font des ressources libres et qui sont donc accessibles à tout le monde, il va y avoir un énorme enjeu de présentation de ces données pour qu'elles soient facilement accessibles et exploitables par les enseignants dans le cadre de leur discipline. C'est valable aussi, par exemple, pour les contenus de présentation et des métiers qui sont aujourd'hui une préoccupation de toutes les régions puisqu'on vient de leur déléguer la compétence orientation. Comment est-ce qu'on fait Un, pour pouvoir accéder aux contenus qui sont aujourd'hui disponibles. Deux, pour les mettre à disposition des acteurs de son territoire. Trois, pour pouvoir les thématiser, les organiser et faire un travail éditorial de présentation de ces contenus et d'accompagnement. Pour votre université, demain, vous allez avoir une multiplicité de contenu euh, disciplinaire, des choses qui seront transversales et qui pourraient être utilisées par euh, plusieurs enseignants, des choses qui sont très thématiques pour chacun. Comment allez-vous efficacement mettre à disposition ces ressources, de préférence euh, libre ou open source, euh, aisément euh, pour les passeurs de savoir Notre conviction est qu'il faut créer euh, un moteur de portail qui permette ensuite de, de proposer euh, à, à chacune, à chaque organisation, la possibilité euh, d'agréger des informations qui lui sont propres, des informations qui seraient dans un, des, des contenus qui seraient dans un repository qui serait commun, et de pouvoir présenter aux utilisateurs, et en premier lieu euh, aux enseignants, aux formateurs, hein, ces contenus de manière organisée pour qu'ils puissent les utiliser dans la vraie vie. Donc, si je reprends mon exemple tout à l'heure euh, de, de, de séquences euh, que je vous avais présentée à l'occasion de Case Suit Case, voilà comment nous on voit les choses. Vous avez un enseignant qui fait sa préparation euh, d'une séquence de cours ou de travaux pratiques. Il va prendre sa tablette ou son ordinateur et se connecter sur ce portail pour choisir les contenus dont il a besoin. Ensuite, ces contenus, via la tablette ou son ordinateur, il va pouvoir les pousser sur tous les casques qu'il va utiliser en présentiel avec ses élèves. Et euh, lorsqu'il arrive euh, en salle de classe au moment de faire sa séquence pédagogique, il arrive avec la valise, il branche la valise, il distribue les casques et euh, les contenus sont sur les casques et il peut travailler. Voilà la vision qui est la nôtre euh, de... Euh, de, des outils nécessaires de l'infrastructure nécessaire euh, du déploiement euh, et, et cette vision elle est euh, à notre sens d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui euh, que ça soit pour des ressources libres ou que ça soit pour des ressources qui ne le sont pas, en particulier des ressources culturelles euh, donc de, de développement de l'appétence à l'apprentissage hein, il y a des vrais enjeux pour les producteurs de contenu de pouvoir euh, monétiser aussi leur contenu parce que Produire des ressources libres par les universités, c'est une vraie nécessité pour qu'elles puissent utilisées par tous, mais il y a aussi une vraie nécessité à ce que les entreprises de grands talents qui aujourd'hui travaillent en France et produisent des contenus de grande qualité, inspirantes dans leur modalité pour les producteurs de contenus de ressources libres. Donc, il y a des vrais enjeux pour que ces entreprises françaises puissent disposer de nouveaux modèles économiques pour commercialiser leurs contenus. Ces plateformes et ces portails sont donc un, un enjeu euh, de, de développement de, de ces nécessaires modèles économiques pour l'écosystème français. L'ambition qui est la nôtre est la suivante. C'est donc bien de faire, à hein, un moment où ces stratégies vont pour des questions de euh, euh, euh, production de contenu libre, mais aussi de préservation des données utilisateurs et de sécurité des systèmes d'information, si on se projette à 10 ans, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, euh, des enjeux absolument stratégiques. Donc, la vision qui est la nôtre euh, et l'ambition que l'on porte, qui est donc celle de euh, permettre la massification des usages, elle est euh, de faire que euh, la France et l'espace francophone soient une des toutes premières nations à maîtriser ces nouvelles technologies au service du développement de l'apprenance et des compétences des apprenants en France. Donc, vous avez là euh, la vision complète. Hein, donc, euh, par l'association euh, un portail web de référence qui présente toutes les données dont on a besoin, cette plateforme de service complète que je viens de vous présenter qui permet de passer à l'échelle et de massifier les usages. L'Immersive Learning Lab qui est un lieu que l'on espère pouvoir répliquer dans tous les territoires parce qu'on va pouvoir y, y former en particulier les formateurs mais aussi présenter toutes les technologies, les matériels, travailler à la culturation et à l'agilité des acteurs. Nous avons un projet, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais un dispositif de formation de ce qu'on appelle les techniciens médiateurs, c'est-à-dire les ressources humaines dont les organisations vont avoir besoin quand vous allez commencer à déployer 100, 200 casques et qu'il va falloir les maintenir en état de fonctionnement parce que ce n'est pas le travail des enseignants formateurs de faire de la technologie, eux, c'est de l'utiliser au profit de leur mission qui était essentielle. et puis donc euh, euh, créer cet, éco cet écosystème qui permet d'avancer collectivement vers, vers cette ambition. J'en ai, ai bientôt terminé, mais je voulais profiter de cette, de cette opportunité pour faire une annonce qui est, qui est assez, assez structurante. Euh, notre vision, est, si, si, si, si elle est bonne, et je crois évidemment qu'elle l'est, c'est que tout le monde va avoir besoin, en particulier, de, de cette plateforme de service. Euh, sinon, on ne pourra pas passer à l'échelle, on va continuer à rester dans des, dans des, des, des, des modalités de d'expérimentation, de preuves de concept de euh, et on va avoir du mal à passer l'échelle. Donc, pour nous, c'est un, un véritable enjeu et, et on n'est pas le seul à le penser puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, majoritairement étrangers, qui sont en train de livrer ces, ces, ces quelque chose qui ressemble à cette plateforme de service mais qui, pour le coup, n'est absolument pas libre. C'est typiquement le cas d'Oculus for Business, qui aujourd'hui intéresse tout le monde avec des vrais, vrais problèmes de confidentialité et de, et de protection des données, puisque c'est un modèle Facebook, et que cette plateforme de, de, de, de, de service qui n'est pas aussi complète que celle que, que, que, que nous on, on propose, c'est quand même un dispositif qui va coûter aux acteurs 180 euros par an et par casque. C'est absolument significatif si vous projetez par exemple l'utilisation d'une centaine de casques, que vous allez acheter à 1000 euros le casque. Donc vous voyez que on a un vrai enjeu d'indépendance, de souveraineté économique et de modèle économique qui est derrière cette, euh, cette plateforme. Donc, ce que je vous propose, hein, ce que je propose à la communauté, et je vais rédiger dans les prochains jours hein, un communauté de presse, et en plein accord avec euh, les deux acteurs de l'enseignement supérieur euh, qui sont fondateurs de France Immersive Learning, qui sont euh, le CNAM et l'UPEC, hein, c'est euh, de mettre euh, à la disposition de la communauté euh, les codes sources de nos prototypes euh, CAIS, hein, donc l'application de pilotage, et plus largement, l'année et demie de travail que nous avons fourni pour modéliser ces dispositifs et la vision qui est née de la nôtre, afin de constituer une communauté libre ou open source, donc là on est sur des questions de licence qui ne sont pas tout à fait le sujet, et qui permettent de collectivement, en premier lieu pour l'espace francophone et ensuite évidemment européen, de construire cette plateforme de service, d'avoir les clés du développement pour pouvoir l'adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs, d'être en même temps euh, l'acteur qui permet euh, de faire converger ces domaines d'usage qui sont très différents mais qui visent tous les mêmes objectifs, ceux qui viennent de l'industrie, de la culture, de l'enseignement supérieur, de l'orientation, et de donner à tous euh, les moyens euh, de vraiment passer à l'échelle grâce à euh, une plateforme euh, open source, euh, libre euh, et conçue euh, sur la base des besoins utilisateurs euh, que, euh, que, que l'on sera en capacité d'adapter puisque nous aurons les clés du développement euh, collectivement, j'entends. J'en termine avec, avec cette diapo, et pardon si j'étais un peu long. Euh, ce, ce projet, nous, nous, nous, nous ne pourrons pas le, le, le, le, le mener seul. Euh, je, je, ce que je propose aujourd'hui, c'est bien la création d'une communauté. Euh, France Immersive Learning est une association jeune qui grandit vite, qui souhaite réellement avoir un impact social et économique important et contribuer à, euh, à notre souveraineté euh, numérique hein, et notre indépendance économique sur ces sujets qui sont des sujets majeurs, même si euh, euh, ce n'est pas toujours parfaitement perçu, ce qui est normal puisqu'on est sur des sujets assez récents. Donc, pour pouvoir mener ce, ce, ce projet, euh, de mettre à disposition ces outils essentiels, indispensables à tous, pour pouvoir avancer sur l'usage ordinaire des technologies immersives au service de vos missions, nous avons besoin que euh, de nombreux acteurs, euh, dont euh, évidemment euh, l'enseignement euh, supérieur, euh, mais aussi les collectivités territoriales avec lesquelles vous travaillez très étroitement sur vos territoires, euh, rejoignent l'association euh, pour euh, permettre plusieurs choses. Un, c'est effectivement, euh, à travers les cotisations, euh, euh, somme toute très modestes, euh, qui, euh, euh, qui sont euh, demandées pour adhérer à l'association, c'est pouvoir financer le poste d'un architecte de système d'information et de chef de projet qui est indispensable si on veut pouvoir avancer rapidement. C'est aussi pouvoir financer euh, euh, l'infrastructure qui va permettre de déployer euh, cette, euh, ce, ce, ce, cette, euh, cette plateforme collaborative hein, et dans un premier temps ses modalités de développement. C'est aussi financer les premiers développements, mais fondamentalement, c'est créer un collectif qui soit suffisamment représentatif euh, d'intérêts communs vers ces, ces, ces perspectives pour que l'on soit en capacité d'aller chercher les cofinancements nécessaires pour aboutir très rapidement, dans les meilleurs délais, la mise à disposition de ces outils structurants. Je pense que, voilà, j'en termine là, mais c'est une, une démarche très ambitieuse, pétrie d'intérêts collectifs et général. Euh, dans, euh, dans le cadre de cette conversation euh, euh, au sujet de l'Open Education euh, que, que je vous propose et j'espère que, euh, que vous serez nombreux à y adhérer pour nous permettre euh, d'avancer ensemble. Merci Nicolas. Quelque... Tu m'entends toujours Nicolas Oui, oui absolument. Parfait. On a quelques, évidemment pas mal, de, pas mal là dans l'onglet euh, questions, notamment sur les, sur les liens de l'association. Donc il y a... Il y a Thierry et du, du, du CNAM qui a, qui a relayé correctement le, le, le lien URL pour pouvoir en savoir davantage, notamment sur i2l.fr. Et une question de Clément, Kain, Nicolas, sur les casques autonomes facilement déployables en entreprise et aussi dans, les, dans, le, cadre, dans le cadre éducatif et sur le, le moyen justement d'accès simple aux ressources. Et je pense qu'au moment où, tu, où Clément posait la question, tu faisais état justement de ta case qui permettait un, une infrastructure et un déploiement plutôt, plutôt aisé Oui, tout à fait. C est, c est, cette application, elle est issue de notre travail de, de, plusieurs, de, de très nombreux mois maintenant, où au, laborat, au Lab, à l'Immersive Learning Lab, on a reçu plusieurs centaines de personnes que, qu effectivement, à qui on proposait d'utiliser des casques autonomes. À l'époque, c'était des Oculus Go qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui, mais qui sont encore nombreux dans vos organisations. Et, et on s'est tout de suite rendu compte que c'était impossible avec des gens qui n'ont jamais mis de casque de réalité virtuelle, et 12 à fortiori puisque c'était notre format, de pouvoir les guider dans l'utilisation de ces, de ces périphériques qu'ils découvrent et, et de d'être en capacité de faire ce qu'on voulait qu'ils fassent. Euh, donc là, on est, on est vraiment dans la position d'un formateur ou d'un enseignant qui veut utiliser euh, des casques de réalité virtuelle avec ses apprenants et qui bute sur la réalité, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour, alors que j'ai des apprenants qui ne sont pas agiles et qui, euh, ou s'ils le sont, euh, vont, euh, vont s'impatienter de ceux qui ne le sont pas. Vous voyez, enfin, des situations qu'on trouve classiquement dans l'utilisation de la technologie euh, quand on est en situation pédagogique. Donc on a développé ce dispositif en pensant fondamentalement, au, au, à un formateur ou un enseignant euh, ou un médiateur de médiathèque, par exemple, euh, ou un médiateur euh, dans, dans un espace muséographique, hein. comment est-ce qu'il fait pour... Euh, euh, ce, que l'usage de, de cases de réalité virtuelle soit soit le plus simple. C'est comme ça qu'on a conçu uh, CASE. et uh, C'est un dispositif que pendant le confinement, on a proposé uh, à, à des maisons de retraite pour uh, uh, uh, lutter contre l'isolement des personnes, qui étaient des résidents qui étaient confinés, en allant chercher le meilleur des documentaires français, en travaillant avec uh, Arte 360, leurs coproducteurs, RFI uh, et les meilleures entreprises françaises et en fournissant ce dispositif à des soignants qui sont aujourd'hui évidemment totalement mobilisés sur d'autres outils et d'autres activités que d'utiliser des casques de réalité virtuelle. Et ça a très, très, très bien fonctionné parce que cette application, elle est extrêmement simple et qu'elle permet de tenir la promesse. Donc, euh, oui, je crois que ainsi on répond à la, à la question de Clément. OK. Merci beaucoup, Nicolas. Et donc, on a bien vu hein, sur, sur, les, sur les slides et, et le... Et le... Et le parti pris que France Immersive Learning avait sur l'évangélisation de ces, de ces ressources immersives tenait bien évidemment à la facilité d'accès et, et de déploiement. Et sans attendre, nous allons passer maintenant la, la parole à Nora Van Rett euh, sur les, un exemple euh, à l'ICAP à Lyon, un exemple d'intégration de, de ressources immersives. Nora oui, de toute façon, oui. la main. Merci, euh, merci Jérôme, merci Nicolas. Du coup, bah, voilà, moi je vais, je vais compléter en vous parlant de de la mise en place des pédagogies immersives à Lyon 1, vraiment pour, euh, pour vous donner un aperçu de comment comment on a fait de ce cas pratique et puis euh, je vous proposerai d'échanger euh, éventuellement sur vos questions après. Euh, donc ICAP, c'est un service d'innovation, c'est un service commun de l'Université Lyon 1. Donc, Lyon 1, c'est une grosse université lyonnaise avec euh, plusieurs domaines d'enseignement, aussi bien sciences et santé. ICAP, c'est un service qui est, qui est central, on est composé euh, d'un effectif qui varie entre 25 et 30 personnes avec vraiment le cœur de métier qui est l'innovation pédagogique. Euh, juste pour vous situer un petit peu, on a trois activités principales dans le service, le développement, le maintien, l'utilisation de la plateforme LMS, la plateforme e-learning qui est utilisée à l'université, qui est développée en interne avec toute l'assistance la, qui va autour. Euh, tout un volet d'accompagnement pédagogique avec des ingénieurs pédagogiques qui sont là pour accompagner les enseignants et euh, une grosse partie de création de ressources qui est assez euh, unique dans le domaine universitaire donc en termes de création de contenu on a une équipe d'une douzaine de personnes qui travaillent toute l'année sur la réalisation de ressources pour euh, compléter les enseignements euh, de, de l'université donc euh, par là je vous ai mis quelques exemples euh, visuels de ressources donc ça va d'une simple infographie d'un schéma, de la ressource 3D on a des infographistes 3D depuis 2005 dans le service. Euh, beaucoup de vidéos, évidemment, c'est une ressource pédagogique très euh, prébiscitée, euh, De la photogrammétrie, euh, du développement, voilà, donc tout un, tout un panel de ressources. Et c'est dans ce, dans ce cadre-là que, euh, tout simplement, pour notre côté d'innovation pédagogique, on a fait de la 3D temps réel et euh, depuis deux ans, on s'est orienté vers les pédagogies immersives. Euh, on a fait ça grâce à un financement de, de la région un financement sur cinq ans qui nous a permis de recruter euh, des personnes vraiment dédiées sur cette partie-là. Donc là, on a actuellement deux infographistes, 3D euh, temps réels spécialisés dans la réalité virtuelle. On a choisi de commencer avec la réalité virtuelle. En termes de contenu, les premières ressources qu'on a pu mettre en place et qu'on continue à mettre en place maintenant, ce sont des visites virtuelles en 360. Donc, nous, on travaille avec un outil euh, qui s'appelle Sphère, qui est euh, proposé par une, univers euh, une, une, une entreprise lyonnaise qui s'appelle SpiderNet. Euh, il y a plusieurs outils qui existent, et c'est vrai que c'est des supports euh, pédagogiques qui sont très pertinents dans le domaine universitaire. Là, dans les exemples que vous voyez, par exemple, on a fait beaucoup de visites virtuelles, de sorties de terrain euh, en géologie, avec des panoramas euh, en Ardèche. On a fait un projet euh, pour l'école d'infirmières donc euh, sous forme de chambre des erreurs, et, euh, et on réalise régulièrement des visites 360 de salles de TP qui sont euh, très utiles en tout cas pour les enseignants qui les proposent aux étudiants en amont des TP de façon à visualiser l'espace, à connaître les règles de sécurité, de gestion des déchets et avoir accès à tout un panel d'informations supplémentaires dans la salle avec des petites vidéos et des petites fiches complémentaires sur les manipulations, les produits, etc. Euh, ça, c'est la partie euh, visite virtuelle et euh, on a aussi toute une partie de, de ressources d'expérience immersives qu'on propose du coup aux étudiants de, de Lyon 1. Alors, on en a certaines qui sont des créations internes, qui ont été faites vraiment de A à Z à ICAP, comme on peut voir euh, en haut à droite euh, sur ce, ce panel d'affiches, euh, une expérience immersive qui permet d'explorer la cellule et son fonctionnement. Donc là, il y a vraiment une manipulation avec différentes étapes, euh, donc jusqu'à la cicatrisation, l'étudiant est immergé dans la cellule et donc il va se promener du noyau au cytoplasme. Voilà, euh, on a des applications euh, au milieu à droite euh, qui sont autour de des groupements chimiques, par exemple. Donc ça, c'est des applications qui sont nées d'une collaboration, on peut dire un peu, entre, entre Lyon 1 et une société de création de contenu, euh, lyonnaise aussi, qui s'appelle donc Univers Studio, à qui on a sous-traité euh, le développement et on a travaillé en collaboration avec une équipe, une équipe d'enseignants. Donc on a une application qui permet, à partir d'un tableau périodique des éléments, de manipuler, de d'assembler des atomes pour recomposer des groupements chimiques. Et on a une autre partie qui permet de faire de la comparaison de différentes cellules organiques pour identifier les organites, comparer les cellules entre elles. Euh, on a également une application dans le domaine de la géologie qui est née aussi d'un partenariat avec un, un chercheur de, de Nice sur l'escarpement de failles sismiques. Donc, on peut faire de la mesure de failles. Euh, on utilise des logiciels euh, licences type ChimeraX ou Nanome, par exemple, pour faire de la visualisation de molécules ou de macromolécules en ligne et en collaboratif. Et euh, voilà. Et on est euh, perpétuellement à la recherche de nouveaux contenus, en tout cas pour nos enseignants. Alors, je passe à la slide d'après, euh, concrètement où est-ce qu'on les utilise ces contenus auprès de nos étudiants Donc Lyon 1 c'est plus de 45 000 étudiants, on a ouvert une première salle en octobre 2019 qui s'appelle donc le Virtual, euh, Virtual Lab sur le campus de la Doigts, qui est le campus scientifique de l'université. Euh, donc il a fallu faire des choix, il y avait peu d'universités à l'époque qui avaient déjà ce type d'équipement, donc on, on a réussi à convaincre euh, la gouvernance de dédier une salle euh, à la réalité virtuelle et pas d'équiper une salle déjà existante. Donc on l'a aménagé vraiment comme un learning lab enrichi comme vous voyez sur les photos, donc avec un mur inscriptible, avec un tableau interactif qui permet de projeter les différents postes de façon à ce que l'enseignant puisse s'approprier à sa façon les, les TP qu'il qui va faire dans cette salle. Euh, on a équipé de 10 postes qui sont équipés avec des casques Rift S, on a fait le choix de faire des casques fixes à l'époque, à l'époque des casques PC mais on, on pourra discuter après de l'évolution, ça c'était notre première salle donc qui a ouvert. Là, on est en train d'en ouvrir une deuxième qui, euh, qui a pris un peu de retard avec le, le confinement et, euh, et l'actualité. Mais donc, il y aura une salle qui va être, euh, qui va être accessible sur deux, en fait, deux petites salles sur les campus de l'Insp de Lyon 1. On espère pouvoir équiper également le secteur santé. Et euh, comme le, le disait Nicolas tout à l'heure, je pense que l'avenir, en tout cas, est sur les casques autonomes. Euh, voilà, de trouver des solutions, euh, je l'espère d'ici là en tout cas, pour pouvoir proposer euh, des mallettes comme il vous l'a présenté là aux enseignants qui pourront l'utiliser du coup plus facilement sur, euh, sur des salles dédiées euh, ou éventuellement même pouvoir prêter du matériel aux étudiants qui pourraient refaire leur TP euh, immersif en fait euh, de chez eux. Euh, en termes d'usage, donc la, la salle fonctionne bien, donc euh, hors confinement, parce que évidemment, donc c'est un petit peu particulier en ce moment. On a eu, euh, on a eu pas mal de, de travaux pratiques qui sont déroulés sur lesquels on a fait des évaluations un petit peu systématiques au niveau des étudiants, avec un retour qui est vraiment très pertinent. Donc là, je vous ai mis juste deux chiffres, mais je suis à votre disposition, en tout cas, pour, pour discuter de ça. On se rend compte que, voilà, le, en tout cas, par exemple, en biologie cellulaire, on a beaucoup d'étudiants de licence qui sont venus faire la visite au cœur de la cellule, et ils ont tous dit que voilà que le fait de manipuler les éléments, d'être immergés dans la cellule, leur a permis de mieux se rendre compte des différentes tailles relatives des éléments, de, voilà, de pouvoir mieux retenir. C'est euh, le classique... Euh, ressort régulièrement, on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend et 90% de ce qu'on expérimente. Et euh, voilà, ces, ces expériences immersives pour ça ont, ont un impact très, très pertinent auprès de nos étudiants. Euh, voilà, donc ça c'est mon contact, mais que vous pourrez reprendre après. Euh, je crois que j'ai oublié pas mal de choses de, <rire> dans ce que je voulais vous dire. On n'est pas encore adhérent de, de France Immersive euh, au niveau de l'université Lyon 1. On est, euh, est adhérent de pas mal de réseaux, euh, dont des réseaux comme AdTech euh, Lyon par exemple, avec d'autres universités et des partenaires privés. On a beaucoup de partenariats en cours avec des établissements universitaires ou d'enseignement supérieur un petit peu partout en France. On essaye de, de beaucoup échanger. Moi, je, je, suis, je suis à disposition de tous ceux qui le souhaitent, de pouvoir réfléchir ou les aider, en tout cas, à mettre en place des systèmes équivalents aux nôtres dans leurs établissements. On a pas mal de contacts aussi avec des entreprises privées, aussi bien sur la partie création de contenu et la partie matérielle et qui sont très enrichissants et nous permettent d'avancer ensemble. Au niveau des ressources libres, on est adhérent depuis longtemps sur différentes UNT, les universités numériques thématiques, avec lesquelles on a l'habitude de travailler et de, de coporter des projets de, de développement avec une publication du coup libre des sources à la fin. Et voilà, et donc j'attends de, de ce webinaire en tout cas plein de contacts parce qu'on est très ouvert à la mutualisation. Euh, actuellement, on manque clairement d'effectifs pour pouvoir répondre à toutes les demandes de nos enseignants de Lyon 1 parce que c'est voilà réaliser euh, des applications en réalité virtuelle sont très coûteuses en termes de temps et euh, par contre on est, euh, on est prêt à mettre à disposition euh, nos ressources euh, sans problème euh, je m'arrête là je sais pas j'ai pas eu le temps de regarder du coup s'il y avait des questions je Alors, pas directement tu m'entends Nora oui alors, pas directement lié à ta, à ta présentation, mais moi, j'en ai une petite pour toi quand même. Oui. Euh, sur euh, Donc, on a parlé avec Nicolas des enjeux d'infrastructure pour le pour le déploiement. Euh, on a vu avec toi les, les différents enjeux euh, qu'avaient vos partenariats, notamment dans le domaine privé, à, à l'édition et la construction de contenu. Euh, oui. Je voudrais te... te, te, te T'interroger également sur ce que ça libère également dans la scénarisation pédagogique, le fait d'utiliser de la ressource immersive. Parce qu'on voit bien là dans votre virtual lab euh, qu'il qu y, qu y a des enseignants qui utilisent certainement très régulièrement ce type, ce type d'interaction. Et de voir un petit peu comment ces, ces, ces technologies immersives bousculent ou en tout cas augmentent et donnent un, un, une toute autre visibilité de l'agir professionnel. C'est-à-dire un enseignant qui, face à un nombre d'étudiants peut-être assez conséquent, viendrait à profiter des technologies immersives. Je voudrais ton, tes petits retours de pratique à ce sujet. Euh, alors moi déjà, je pense que ce qui est très important, c'est que la, nous, on, vraiment, on crée des ressources euh, immersives qui sont un complément à l'enseignement et on va les créer exactement de la même façon qu'on créait des ressources avant la réalité virtuelle. Euh, donc il y a toute une scénarisation pédagogique qui est hyper importante, on, on lutte contre cet effet wow, « waouh » qu'on a connu d'ailleurs quand on a commencé à faire de la 3D aussi euh, dans le service, où on a des enseignants qui venaient nous voir en disant euh, « je, euh, je veux une partie de mon cours en 3D parce que ça claque et c'est chouette ». Non, s'il n'y a pas un apport pédagogique, on ne va pas le développer. Et ça reste un complément, enfin, nous on ne propose pas d'expériences qui sont euh, totalement euh, autonomes, pour les étudiants actuellement. C'est pour ça que la salle, on l'a disposée de cette façon-là, pour que chaque enseignant puisse l'approprier. Nous, on accompagne les équipes pédagogiques à Lyon 1, on leur propose un cycle de formation euh, annuel autour de enseigner avec la réalité virtuelle, donc aussi bien pour les, euh, les aider à, à réfléchir à comment euh, proposer l'accompagnement pédagogique de l'utilisation de la ressource immersive et aussi à les aider à porter des dossiers pour développer des nouvelles ressources. Mais euh, voilà, ça reste un complément avec en tout cas un besoin euh, pédagogique présent à côté. Je ne sais pas si ça répond euh, à ta question, Jérôme. Oui, oui, oui, oui complètement. C'est parce que dans l'évangélisation euh, euh, de l'utilisation des, des ressources immersives, bien évidemment, le fait d'aller de, euh, de façon parallèle sur les enjeux de l'infrastructure, et Nicolas nous a fait une, une belle démonstration sur, les, sur ce qui était effectivement mis au défi, de, de la communauté éducative à ce propos. Euh, tu as bien montré également que le, le, le fait de construire des, des ressources immersives euh, nécessitait aussi pas mal de, de hauteur de compétences et pas mal de temps et aussi d'argent pour pouvoir, pour pouvoir les éditer. Mais je trouve aussi que euh, parallèlement, en attendant bien évidemment les questions des, des, des participants, qu'il faut accompagner ce mouvement d'évangélisation également à la formation des enseignants à ces, pour, pour, pour pouvoir valider ces nouvelles formes. De compétences. Par exemple, toi, quand ils viennent à l'ICAP, euh, à Lyon, est-ce qu'il y a une, une pré-formation euh, des enseignants Est-ce qu est qu'ils seront labellisés en quelque sorte pour pouvoir venir au, au Virtual Lab Alors, on a un cycle de formation qui est découpé en, en trois sessions, dont une qui est vraiment sur la prise en main du Virtual Lab euh, tel quel. Donc, aussi bien sur la partie euh, réalité virtuelle au niveau de, de, de l'équipement, mais aussi sur la pédagogie active en fait, qu'on peut faire dans ce type de salle, un petit peu euh, Learning Lab. Euh, voilà, on a un accompagnement dans ce sens-là, et puis on accompagne d'office au premier TP quand il y a des réservations, parce que donc les enseignants qui vont, ça passe par le service, qui vont réserver le, le virtuel-là pour leur, leurs étudiants, vont déposer une demande. On va s'assurer que le contenu dont ils ont besoin pour leur enseignement est disponible, et on les accompagne lors du premier TP. Et en général, ils deviennent assez vite autonomes derrière pour pour les TP suivants. Je peux me permettre d'intervenir Oui. Merci. Euh, euh, deux choses. Euh, d'une part, euh, préciser que le, le travail que fait Nora et, et l'Université de Lyon est euh, de notre point de vue absolument remarquable et vraiment euh, euh, iconique de, de, de comment euh, il faut s'y prendre pour euh, maîtriser les technologies et contribuer à leur diffusion au sein d'une université. Donc euh, c'est vraiment absolument remarquable. Je tenais, je tenais à le préciser. Euh, euh, deuxième chose, euh, fondamentalement notre conviction est que euh, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec euh, la, la qualité pédagogique, euh, ce qu'on appelle la didactique des environnements immersifs et, euh, et la praxis des environnements immersifs, hein, euh, cette diapo vous, vous souvenez avec ces trois bulles, c'est que le, le véritable enjeu euh, euh, il est euh, dans la formation des formateurs. Okay. Euh, il est dans la formation des formateurs, il n'est pas du tout dans la technologie. Hein. Et puis, nous, de notre positionnement, il, il est de centre de ressources hein, et d'expertise. Il est de dire, vous occupez pas de la technologie, ça c'est notre métier. On va vous donner les clés pour que vous puissiez utiliser la bonne technologie en fonction de vos objectifs pédagogiques. Parce que c'est ça l'enjeu, le, c'est comment ces technologies sont mises au service d'objectifs pédagogiques. Donc, la technologie doit disparaître. Euh, elle doit se mettre au service euh, des, euh, des, euh, des objectifs et des activités euh, des, euh, des passeurs de savoir. Et que donc, la question de la formation des enseignants, elle est définitivement centrale. J'ai effectivement plutôt pris la parole sur les conditions de déploiement qui sont un enjeu essentiel, mais la formation des formateurs, c'est vraiment la clé parce que comment demander à un formateur de se mettre en danger, parce que c'est une mise en danger, me semble-t-il, hein, d'utiliser de se, des technologies qu'il ne maîtrise pas euh, avec cette difficulté qu'on expliquait tout à l'heure où, où euh, il, euh, il, euh, il n'y a plus de liaison euh, visuelle entre le formateur et ses élèves puisqu'ils sont dans un casque de réalité virtuelle, qu'ils y sont euh, individuellement ou qu'ils y sont collectivement. Euh, et la notion de collectif euh, en termes de formation des, euh, des, des, des enseignants, elle est, elle est essentielle. Euh, ce que je vous ai montré tout à l'heure de HTC, mais qui, qui se fait aussi en classe virtuelle réelle, c'est que demain un enseignant, aujourd'hui, un enseignant qui veut faire un cours en ubiquitaire avec ses élèves qui sont chez eux. D'abord, en termes de coûts, c'est tout à fait acceptable puisque on peut faire ça avec des casques qui coûtent 200 euros, hein, qui ne sont pas distribués dans le grand public, mais, mais qui, qui, qui coûtent seulement 200 euros. Donc, on n'est pas sur un, un verrou financier. Mais par contre... Qu'un enseignant se retrouve debout chez lui en réalité virtuelle, dans un environnement dans lequel il se déplace, avec lequel il interagit, avec des objets, des séquences qui sont en réalité virtuelle, avec des environnements qu'il peut manipuler, voire qu'il peut changer pour contextualiser son travail, et qu'il soit ensuite en capacité de communiquer avec ses élèves, tout ça en étant chez lui avec un casque de réalité virtuelle, c'est un saut de pratique professionnelle. Euh, qui, qui est absolument considérable, que ce soit en présentiel ou en hybride, ou que ce soit en distanciel. Donc, la formation des formateurs, c'est vraiment euh, la clé euh, de la massification des usages. Merci Nicolas, une petite remarque. Le propos de France Immersive Learning ouais. et de Sombra, qui est le Lab, c'est bien de mutualiser les savoir-faire qui sont en train d'apparaître pour pouvoir ensuite les diffuser largement, et en particulier euh, les dispositifs de formation de formateurs. Merci Nicolas. D'ailleurs, une remarque à, à juste titre de, de Thierry dans l'onglet dans questions. Effectivement, les, les enseignants maîtriseront euh, ces, et voudront surtout, surtout y aller lorsqu'ils disposeront euh, de façon individuelle ces casques de façon soit professionnelle, soit ludique. Mais euh, je pense euh, ne pas te plagier euh, Nicolas lorsque tu dis que pour parler de la VR, il faut en faire <rire> et que c'est peut-être… Euh, de cette de cette évidence là quand même par par, par où ça passe Et nécessairement au départ le, ces opportunités c'est ces, cette volonté de déploiement cette volonté d'appartenir à des communautés d'édition de contenu en ressources éducatives libres faisant appel à, à la technologie immersive passe d'abord par une expérience euh, authentique que pourrait avoir l'enseignant euh, à la charge de ces de ses de, de ressources immersives Absolument. Ouais, je, je confirme tout à fait, nous c'est pareil, quand on a lancé le projet à Lyon 1, on a commencé en fait tout en amont à créer des virtual days. Donc on a fait euh, plusieurs événements euh, grâce euh, à plusieurs partenariats avec des entreprises qui nous ont prêté à la fois des contenus et du matériel parce que nous on, on débutait. Mais c'est vraiment important de leur faire tester et même des applications qui sont pas forcément euh, pédagogiques, no. mais euh, voilà aussi bien euh, d'un point de vue euh, euh, collaboratif, euh, des expériences, euh, Voilà, on, on a fait ça et c'était… Oui. Ah, Je ne sais pas qui parle. <rire> voilà, c'est vraiment important. Et en tout cas, nous, on continue le travail en permanence sur cette promotion de la technologie auprès des enseignants, euh, de les faire tester, de les faire euh, sous forme de brainstorming sur l'évolution de nos applications. Euh, quand on a des développements internes là, sur les applications, les dernières qu'on a, qu a développées, on organise des petits brainstorming avec des enseignants de différentes filières pour pouvoir tester, manipuler et puis voir euh, dans quel sens on fait, euh, on fait évoluer nos ressources. Oui, on rejoint pas mal de euh, nicolas et, et nora on rejoint pas mal de effectivement d'avis en tout cas qui vont dans le sens euh, sur euh, l'éloignement de certains types de public euh, à l'utilisation de ces de ces ressources immersives et on le voit bien pour l'avoir testé au plus près avec nos étudiants que l'accès traditionnel à certaines formes de contenu peut être complètement changé lorsque l'expérience et notamment l'émotion associée à la, au fait d'être percuté par un contenu en, en situation immersive peut vraiment changer la donne sur les formes d'adhésion et sur la validation des compétences auprès de, nos, auprès de nos étudiants je regarde encore dans le champ des, des questions si euh... alors vous il pas venu le temps de s'intéresser à la VR comme une technique pédagogique et non plus comme outil exactement euh, David Roblin, euh, on en parle je pense suffisamment de, de, notamment lorsqu'on a préparé cette, ce webinaire avec euh, et Nora et Nicolas euh, que l'enjeu de la souveraineté numérique sur l'édition de, de contenu en ressources éducatives libres vient un point euh, sur, la, sur la sur cet appui nécessaire euh, à vouloir en faire du commun numérique donc euh, nous, nous validons complètement cette, cette, cette position. Nora, on a une petite question pour toi de Marion euh, flotre sur les ouais. trois étapes Alors, je pense que c'était ça sur les trois étapes dans le cycle de formation des enseignants oui, tout à fait. Alors, du coup, j'arrive pas à répondre parce que parce qu'il y a déjà une réponse. Euh, donc, nous, c'est un cycle de, de trois formations actuellement. Donc, il y a une première session qui est une réflexion plutôt théorique euh, qui dure deux heures sur comprendre la réalité virtuelle et son utilité dans l'enseignement. Donc, on voilà, on fait vraiment un récap sur la réalité virtuelle de base, les contenus, les types d'équipements et l'usage dans, dans l'enseignement des participants. On a une deuxième session qui est beaucoup plus collaboratif. C'est plutôt un atelier interactif collaboratif qui dure trois heures sur comment concrétiser son projet de réalité virtuelle. Donc là, on fait travailler les participants en groupe. Euh, on les aide à développer leurs idées de projets euh, de réalité virtuelle dans l'enseignement. On, on en choisit ensemble. Et puis, on réfléchit à comment ça peut s'intégrer dans une formation et surtout comment concrétiser son projet et euh, éventuellement aller plus loin jusqu'au développement de ressources. Si nous, dans le service, on n'est pas en capacité de les faire, par exemple, on peut les accompagner sur des recherches de financement et euh, une sous-traitance à une boîte privée ou, euh, ou une collaboration Collaboration extérieure et la troisième session elle est beaucoup plus pratique c'est une session de deux heures sur l'utilisation de la salle du virtual lab où là on, on leur explique le fonctionnement général de la salle comment scénariser un tp en, en vr comment créer des sessions de tp donc nous on a on travaille beaucoup aussi sur le, le retour écran et le collaboratif la salle elle est équipée de dix postes physiquement mais on accueille des groupes d'étudiants de 18 parce que donc ils fonctionnent en binôme on a des tables avec euh, des chaises à roulettes avec tablette donc il ya un binôme qui peut se mettre à côté, parce que de toute façon, il ne reste pas une heure et demie sous le casque. Et donc, comme ça, voilà, on leur apprend à gérer, à organiser leur groupe d'étudiants de cette façon-là et à trouver les bons outils pour faire de la pédagogie active dans la salle. Merci Nora, je pense que ça répond parfaitement à la, à la question de Marion. Euh, on se le disait, Nicolas et, et, et Nora, euh, quand on a préparé ce, ce webinaire, euh, qu'effectivement, les enjeux d'infrastructure et de, de, de contenu sont, sont e bien évidemment essentiels. On a rajouté la, la couche euh, inévitable de la formation des enseignants à ces, à ces nouvelles formes de pratiques. Euh, il n'en reste pas moins euh, que le sujet sur les ressources éducatives libres. Si l'on venait à, à nouveau à refaire défiler les, les, les, les diapos pour, con, pour constater les 5 R, hein, les, les, les, les notions de réutilisation, de remixage, etc., que bien évidemment, euh, donner un accès, euh, faciliter l'accès à ces ressources-là est un enjeu hyper important, mais il ne faudrait pas oublier la, la, le fait d'appartenir à cette communauté de, de la construction de communs numériques avec en charge les éditeurs qui libéreraient euh, en quelque sorte les, les façons de pouvoir intervenir sur les différents contenus composant cette, cette fameuse... Euh, ressources, ressources immersives je voudrais votre avis à nouveau Nora et Nicolas à ce sujet on a beaucoup parlé d'infrastructures, on a beaucoup parlé d'éditeurs de, de, de contenu, et je voudrais vous, vous associer à, cette, à cet appel hein, bien évidemment euh, que toute personne qui voudrait remixer, réutiliser les, les, les ressources immersives puisse euh, taper dans le dur en quelque sorte pour pouvoir agir sur le son, les décors les, les textures etc, etc. Nicolas peut-être dans un premier temps euh, oui euh, je... Il me semble qu'il y a deux dimensions dans, dans, dans, dans cet enjeu. Euh, euh, la, la, la première dimension, c'est celle que, que, que tu viens d'évoquer, qui est effectivement euh, de disposer des sources ou de l'outil euh, qui permet d'accéder aux sources euh, pour euh, modifier ces contenus. Euh, euh, Nora en parlera, euh, puisqu'elle elle travaille avec, euh, avec Sphère de Spidernet, euh, qui, euh, qui est un formidable outil. Uh, Spidernet est d'ailleurs membre de France Immersive Learning. Euh, donc, il me semble que le sujet, c'est euh, euh, comment effectivement, euh, si on prend cet exemple, comment est-ce que l'Université de Lyon euh, met à disposition les sources des produits qui sont euh, produits avec euh, Sphère de Spidernet pour que d'autres puissent se les approprier et les modifier euh, en fonction de leurs objectifs pédagogiques. De l'autre côté, euh, je, ça me paraît très difficile de demander à, à Spidernet de, de libérer Sphère hein, euh, et d'en faire un, un, un outil euh, open source, parce que c'est avec cette application que cette entreprise euh, a les moyens de fonctionner et de développer ses euh, outils euh, en, en, en ayant les collaborateurs dont elle a besoin. Donc, euh, euh, oui, euh, libérer les ressources pour qu'elles soient manipulables par les autres, mais ça, c'est lié euh, à, la, à la posture et à la façon dont, euh, dont le, le concepteur des ressources euh, euh, souhaite faire, euh, mais ça implique pour pouvoir faire ça, de disposer d'une licence qui, elle, ne sera pas libre, de l'outil qui va permettre d'intervenir dessus. Les deux vidéos que je vous ai présentées tout à l'heure euh, enfin, euh, amènent exactement le même constat. C'est-à-dire que euh, ces vidéos qui permettent de faire de, de, de la classe virtuelle, enfin, c'est en plateforme qui s'appelle Engage, enfin engagevr.io qui est une entreprise irlandaise donc on reste dans un dispositif européen et non soumis au Patriot Act américain à toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui en termes de protection des données euh, l'accès la, à la plateforme n'est pas libre hein, parce qu'ils qu ont besoin de, de la commercialiser pour, pour justement la développer par contre les cours qui seront produits avec cette plateforme ou les événements qui sont produits avec cette plateforme, à partir du moment où vous payez la licence, vous pouvez, et que l'auteur des contenus de type classe virtuelle réelle qui sont proposés dans Engage, à partir du moment où vous donnez accès à ces contenus, les autres qui ont payé la licence d'accès à Engage peuvent les dupliquer et les modifier à façon. Donc on a, me semble-t-il, sur ce véritable enjeu qui est des ressources éducatives libres, ces deux dimensions. C'est il va falloir payer des licences pour les outils qui permettent de produire euh, ces contenus, euh, et il est de la responsabilité de chacun des producteurs de contenus de donner aux autres qui disposent, de, qui ont acheté ces licences d'outils, euh, de pouvoir euh, de pouvoir y accéder. Et là, à ce moment-là, je, je pense qu'on peut, euh, on va pouvoir avancer euh, sur sur la conception, euh, sur sur une mutualisation importante des ressources. Mais on n'échappera pas. Euh, à devoir, et, et c'est normal, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises françaises qui produisent des solutions, on n'échappera pas à devoir posséder les, les outils d'édition de, de ces ressources pour pouvoir les modifier. Merci Nicolas pour cette première réponse, Nora Oui, je, je pense qu'il a tout dit, c'est exactement ça. Euh, en effet, pour les, les visites virtuelles, il existe hein, des outils open source de création. Nous, on, on en a testé quelques-uns et puis on a fait le choix d'utiliser l'outil Sphere parce que c'est celui qui répondait euh, en tout cas au mieux à, à nos besoins. Mais euh, voilà, après, euh, peut-être que SpiderNet peut réagir. Je ne sais pas s'ils ont la possibilité de, de discuter dans la zone question ou sur le chat sur ce point-là. Après, euh, la solution, ce serait ça, oui, c'est que, que, que les personnes intéressées prennent une licence de l'outil et qu'on mette à disposition nos projets, nos sources projets, nos panoramas, nos interactions euh, directement. Après, pour les autres sources qu'on développe en interne à ICAP, là, par contre, euh, il peut y avoir un, une utilisation totalement libre des, des sources. Merci, Nora. Oui, pour, pour rejoindre le propos de Nicolas, tu, tu avais bien compris, Nicolas, l'idée n'était pas de, de faire de ces expertises françaises une, un, un, comment on appelle ça, une sorte de sabre assez, assez conséquent sur le, sur le modèle économique, mais bien évidemment d'avoir un dépositionnement clair. Tu parlais, on, on aime à t'entendre également sur la, sur la position et sur la notion de souveraineté numérique à ce propos. Oui. Et je pense que le fait d'y associer un éditeur français au demeurant, pour pouvoir jouer ce jeu de la construction du commun numérique à l'aune des ressources immersives, me paraît être aujourd'hui, en tout cas hein, par rapport à, aux enjeux qui, sont, qui, sont, qui nous sont proposés euh, à, à ce jour, de, de, de, les mettre, de les mettre dans le bateau de, ces, de cette construction. Bah, c'est bien tout le propos de France Immersive Learning, hein, c'est de créer un espace de confiance. Euh, entre des, des producteurs de solutions dont on a besoin pour produire les ressources pédagogiques euh, pour, pour vos enseignements, euh, mais qui eux ont un modèle économique euh, pour vous amener euh, une solution d'édition qui soit la plus qualitative possible et vous donne les moyens de votre créativité. Euh, et de l'autre côté, effectivement, euh, un enjeu euh, de, euh, de massification des usages qui passe nécessairement par euh, une mutualisation ou une collectivisation, c'est peut-être un, peu euh, un peu connoté comme euh, terminologie, euh, des ressources qui sont produites. Euh, voilà, donc on est, on est bien là au cœur de la mission de France Immersive Learning, c'est de mettre en relation euh, ces acteurs qui sont, dont les besoins euh, et les moyens sont convergents, euh, de façon à, à avancer collectivement vers cet objectif qui me semble être faire consensus, c'est que demain, euh, la France soit euh, un des acteurs majeurs de la production euh, et de l'usage des ressources immersives au, au service de, de, de vos missions. Quoi. Donc, euh, adhérer à France Immersive Learning. <rire> <rire> ok, Nicolas. Euh, je suis en train de, de balayer les, les, les derniers commentaires sur le, le chat. Il y a Périne du Poet Logon qui nous fait le... Le bonheur également et le plaisir de pouvoir intervenir sur, sur, ce, sur ce webinaire, effectivement, hein, sur les sur les enjeux de euh, et à la fois de contenu et de et de plateformes, etc., qui permettent la, la, leur accès. On a, on, nous avons bien évidemment fait le, fait le, fait, fait, fait, fait le distinguo. Euh, sur les questions, euh, à part pas mal de demandes, un hein, aura sur la visite <rire> dans pas longtemps de votre Virtual Lab. Euh, oui, c'est certainement le plaisir euh, C'est ça, en plaisir quand, quand l'université sera réouverte, je ne peux pas vous dire quand, mais en tout cas, euh, oui, oui c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur le campus euh, physiquement, en tout cas quand on peut, pour, euh, pour vous montrer la salle euh, ou à défaut en, en visio. Euh. En tout cas, je peux vous témoigner d'une excellente réception il y a peu, début septembre, de, de, des équipes de l'ICAP pour, pour visiter leur, leur virtuel lab. Euh, euh, D'ailleurs visitons-le en, en réalité virtuelle hein. <rire> <Oui>. <rire> Très bonne idée <rire> Voilà, Avec une caméra 360 euh, Aujourd'hui euh, il, est, il est extrêmement facile de mettre en place euh, Un événement où on stream Un contenu 360 à partir de, de caméras 360 euh, Qui sont hyper abordables hein. Là, Je viens de faire l'acquisition euh, De l'InstaOne X. Deux, qui est la nouvelle version, c'est une caméra qui vaut à peine 500 euros et qui est d'une facilité d'utilisation tout à fait remarquable et qui permet de faire du, du streaming. Donc, faisons des visites en réalité virtuelle complète parce que l'environnement a été développé dans Unity euh, ou, ou par d'autres moyens. On est en train de faire ça pour pour le Lab. Euh, je vous expliquerai éventuellement pourquoi ensuite. Hein. Ou faisons des streaming 360. Saisissons-nous de, pleinement de ces technologies, faisons-le collectivement. Pour mutualiser nos expertises et nos moyens euh, de façon à rendre accessible la puissance de ces technologies euh, à tous, y compris pour des visites, euh, des visites de, de nos espaces euh, de, de présentation, de nos savoir-faire. Parfait, Nicolas, sachez également idée. que. Pardon, Nora. Non, non, je disais, c'est une, idée, une très bonne idée. On peut, on peut mettre ça en place euh, sans problème, surtout qu'on est équipé de, de caméras 360 au service, donc euh, pourquoi pas c'est ça, et, et, et, et, et pour ceux qui n'ont pas de casque de réalité virtuelle, euh, ces visites virtuelles peuvent se... Évidemment, il n'y a pas l'immersion, hein, donc on n'a on pas le sentiment d'être dedans, euh, mais elles sont tout à fait visibles sur, sur un navigateur classique, et la souris permet de faire défiler le panorama à 360. Donc on n'a pas l'immersion, mais on participe. Euh, des, des questions également sur la mise à disposition de l'enregistrement du, du webinaire. Sachez qu'une donc une chaîne a été, sur YouTube a été créée qui s'appelle Open Education Global Francophone. Mais vous pouvez aussi à loisir sur le sur l'outil LiveStorm pouvoir accéder dans très peu de temps à l'intégralité de de nos échanges. Euh, pour ma part, sachez que pas mal d'universités, et ce, récemment, euh, françaises, ont été euh, exposées à, au fait d'être lauréats de, de, de pas, mal, pas mal de projets très structurants pour nos, pour nos structures. Enfin, Excusez-moi pour, pour cette redondance, la fatigue est euh, Des projets euh, européens sur la construction de, de catalogues de contenus euh, euh, ouverts et disponibles en, en, en, avec des technologies, bien évidemment, immersives. Euh, récemment également, la participation de notre université à la construction du commun numérique euh, en alimentant la, la bonne plateforme qui s'appelle Fun Resources et qui permet notamment sur ces périodes de confinement euh, d'accéder à des contenu euh, associés à de la validation de blocs de compétences. Euh, Nora, Nicolas, oui. un, un, un dernier mot euh non, moi j'ai pas de dernier mot, à part que je voilà, j'espère qu'on aura l'occasion en tout cas de, de continuer ces échanges après ce webinaire avec euh, avec une partie des présents qui ont l'air en tout cas d'avoir de l'intérêt pour les sujets communs qu'on a évoqués euh, ensemble. Merci Laura. Euh, Nicolas, un dernier mot? Euh, oui, euh, bien sûr. Euh, <rire> comme je le comme je présenté tout à l'heure, euh, l'usage des technologies immersives et la et la réalisation de contenus qui maximisent l'engagement des apprenants. Le plaisir d'apprendre et le plaisir de transmettre sont euh, des univers en expansion aujourd'hui. Euh, tous, chacun de notre côté, on essaye de se saisir du sujet euh, avec les moyens qui sont les nôtres. Euh, si on veut avancer euh, vers euh, euh, la promesse de ces technologies euh, qui est absolument remarquable, euh, il faut qu'on soit vraiment dans une démarche collective de mutualisation de nos expertises et de transmission de nos savoir-faire. C'est tout le propos de France Immersive Learning. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour satisfaire à cette ambition de faire de la France un acteur majeur de la production et de l'utilisation de ces ressources. Merci pour ce dernier mot Nicolas, en espérant, chères participantes et chers participants, d'avoir été à la hauteur des questions que vous posiez sur ce défi des ressources éducatives libres à l'aune des technologies immersives. On vous souhaite une bonne fin de journée. Les conférences et les webinaires s'enchaînent sur, sur Lifestorm. N'hésitez pas à aller à, à, vous, à, vous, à vous abonner à, ces, à, cette, à cette communauté. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les autres webinaires. On y parlera bien évidemment de gouvernance, de, de licence Creative Commons et bien évidemment d'autres sujets aussi intéressants. Merci à vous tous. Nora, encore un grand merci, Nicolas. À bientôt. À très vite. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir.